Ici le capitaine Kourou, j'écoute Ici le capitaine Kourou, j'écoute La mission est trouver l'arbre aux étoiles Je répète J'écoute, je répète Je me souviens que la terminaison d'un verbe conjugué dépend du verbe à l'infinitif, du temps, de la personne et du nombre Comment conjugue-t-on je, la première personne du singulier, au présent Tu te souviens du principal, Lily. Je crie bravo Regardez La terminaison est e pour les trois verbes. Bien vu, Lily C'est le cas pour les verbes dont l'infinitif est en e. Écoutez, répétez, crier. Ah Jules a un indice pour trouver l'arbre aux étoiles. « Gravir »,« ralentir oh ». Voilà un nouveau groupe de verbes en « ir ».« Nous gravissons » et « nous ralentissons ». Ces verbes en « ir » appartiennent au deuxième groupe. Et à votre avis, quelle est leur terminaison au présent de l'indicatif avec le pronom « je »?« Je gravis »,« je ralentis euh, », je dirais un « s ». Au présent de l'indicatif avec le pronom « je », la terminaison et « s pour ces verbes en « ir ». Allons, Jules Continue à chercher l'arbre Même si je dois bien avouer que je ne vois pas vraiment où cet arbre aurait pu pousser ici. Enfin, je dis ça, mais je ne connais pas cette planète. Bien joué Pour les verbes « devoir »,« voir »,« dire »,« connaître », comme pour beaucoup d'autres verbes... La terminaison est souvent « s ». Mais il y a encore une autre possibilité. Regarde le verbe « vouloir ». Au présent, il prend un « x » avec « je ». J'ai tout compris Pour les verbes en « et », la terminaison au présent de l'indicatif avec le pronom « je » est « e ». Et pour tous les autres verbes, la terminaison est soit en « s » pour un grand nombre de verbes, soit en « x ». Oh, félicitations, Malélie. Est-ce que je peux te dire merci, papy? Je peux avec un X, bien sûr. Tu as vu, papy Le cratère crache des bulles avec le pronom « tu ». Capitaine Kourou, Lily. Fascinant. Ce cratère-là rejette des bulles contenant des verbes du premier groupe à l'infinitif. Flotter, manger, voler. Le verbe « flotter » s'est conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. « Tu flottes ».« Tu flottes » prend un « s ». Et flotter, c'est un verbe qui se termine en « et » du premier groupe. Bien vu, lieutenant Lily Tous les verbes du premier groupe prennent un « s » quand ils sont conjugués à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Avec les verbes en « ir » comme « bondir » ou en « re » comme « descendre », il y a encore un « s » avec « tu ». Et voir prend lui aussi un « s » au présent et devient « tu vois ». Eh oui Au présent avec le pronom tu, il y a un S avec presque tous les verbes Attention les amis, les verbes en war ne se terminent pas toujours avec un S Bah oui, il faut un X Pouvoir est un verbe irrégulier, comme vouloir Et que se passe-t-il quand on change de temps oh, Génial Moi aussi je veux me baigner oh, Tu flotteras, conjugué au futur, prends un S et à l'imparfait, tu flottais, en prend un aussi. Et il y a aussi un S avec tu. Pour le verbe bondir conjugué au futur, tu bondiras. Et prendre conjugué au passé composé, tu as pris. Tu as compris À tous les autres temps, tous les verbes prennent un S avec tu. Lily Qu'est-ce que tu fais en maillot de bain La planète est à des milliers de kilomètres. Oh là là ça commence à faire beaucoup de bulles. Décoller, vite Nous vous appelons Cosmonaute Jules, Cosmonaute Alice. Est-ce que vous nous recevez vous avez atterri sur la planète Super Kratos. Nous demandons à tous nos cosmonautes de nettoyer son lac. Exécution. Il y a beaucoup de nous et de vous dans tes phrases, papy. Capitaine Kourou, Lily. Commençons par nous au présent. Écoute bien. Nous aidons les cosmonautes. Nous marchons vers le lac. Aider, marcher, ce sont des verbes en « et ». Bien vu Avec « nous », la terminaison au présent de l'indicatif est toujours « ons » avec les verbes en « i ». Mais aussi avec tous les autres verbes. « Courir », nous courons. « Devoir », nous devons tout nettoyer. Et si on conjugue à d'autres temps Ah Bonne question Ouvre bien tes oreilles. À l'imparfait, nous voulions tout nettoyer. Au futur, nous tirerons comme des cow-boys au passé composé, nous avons réussi oh, C'est merveilleux C'est toujours ONS Waouh Regardez Comme c'est propre, les animaux reviennent. Vous sautez, vous caressez. Tu entends, Lily Tu conjugues le pronom « vous » au présent. Sauter, caresser, ce sont des verbes en « et ». La terminaison avec « vous » est « ez ». Je parie que c'est pareil avec tous les autres verbes. Finir, vous finissez votre mission Partir, vous partez Et à d'autres temps, lieutenant Lily Au futur, vous partirez À l'imparfait, vous finissiez Au passé composé, vous avez vu un poisson magnifique Présent, imparfait, futur de l'indicatif, temps composé Avec le pronom « nous » la terminaison du verbe est toujours « ons » Avec le pronom « vous » La terminaison est toujours EZ. A bientôt Nous attendons votre retour. Vous avez encore dix autres planètes à nettoyer. Alice et Jules votre mission, trouver les traces d'une vie extraterrestre et les prendre en photo. Au wow, un extraterrestre. Elle siffle. Il saute. Siffler, sauter, ce sont des verbes en ⁇ et ⁇ La terminaison avec ⁇ il ou elle ⁇ est ⁇ e. C'est ça Bien vu. Avec ⁇ il ou elle ⁇ la terminaison au présent de l'indicatif est toujours « e » avec les verbes en « et ». Mais attention, ça change pour les verbes qui ont une autre terminaison à l'infinitif. Elle finit de siffler. Il applaudit. La terminaison est -t pour tous les verbes en « ir » du deuxième groupe Tu as tout compris, Lily. Elle voit une fleur. Elle sent la fleur. Il voit une pomme. Il mord la pomme. J'ai deviné la terminaison est T ou D pour les verbes qui ont des terminaisons en re, comme mordre, en voir, comme voir, ou en ir, comme sentir, les verbes qu'on classe dans le troisième groupe. Elle s'en va. Il va ailleurs. Tu entends, Lily Le verbe aller se conjugue différemment des autres. Oui, on va les suivre alors. Elle court. Il court. Il et elle, avec un S, sont des pronoms pour désigner la troisième personne du pluriel. Elles sifflent, elles pondent, ils bondissent. Ils veulent toucher le ciel. C'est facile, c'est toujours NT. Et, et ça marche pour tous les temps de l'indicatif. Au futur, elles siffleront. À l'imparfait, ils bondissaient. Au passé composé, elles ont pondu. Dis. Les extraterrestres Tu crois qu'ils savent conjuguer